Bonsoir. Euh, donc je vais compléter un petit peu. Ça va, on m'entend bien, c'est bon Ouais. Bon, je vais compléter un petit peu la, la présentation donc, de, de l'auteur, tout d'abord, du, enfin, du conférencier, auteur également. Euh, oui, j en plus de mes travaux universitaires, j'ai une activité d'écriture, donc j'ai écrit beaucoup de choses, diverses et variées. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, des livres pour enfants, des policiers, des romans de science-fiction et euh, tout particulièrement des livres de géologie. C'est normal, c'est mon métier. Euh, donc des albums pour les, pour les 8-12 ans. Euh, des romans pour les 8-12 ans et des documentaires géologiques. Et donc c'est d'un de ces documentaires géologiques dont il va être question aujourd'hui puisque cette conférence euh, a, été, euh, enfin, a été initiée euh, suite à la sortie d'un livre qui s'appelle Terre singulière aux éditions Koué, donc qui est sorti il y a en, à peu près un an. Dans ce livre, il est question de 15 au lieu de la géologie à travers le monde. C'est une Disons, c'est une découverte de la géologie, des différents thèmes de la géologie, en les illustrant euh, par, des, par des sites euh, de manière non exhaustive et assez, euh, euh, je ne dirais pas fantaisiste, mais en, en, en essayant, de, enfin ce que j'ai essayé de faire, c'est de mélanger des sites extrêmement connus avec d'autres qui le sont beaucoup moins, euh, des choses un peu surprenantes, etc. Alors évidemment, il n'est pas, pas possible de présenter 15 euh, sites au cours d'une conférence d'une heure, donc j'en ai, ai choisi 9 d'entre eux, plus un inédit. Alors il sera question dans, ce, dans cette conférence de volcanisme et de tsunami d'une coupe de la croûte et du manteau océanique dans le désert. On va plutôt faire l'inverse parce que je me suis trompé. C'est d'abord une coupe de la croûte et du manteau océanique dans le désert, ensuite de volcanisme et de tsunami. Nous verrons des donnantes formes d'érosion sédimentaire, des lacs hypersalés. Nous allons franchir un pont euh, sur un pont, la frontière entre deux plaques lithosphériques. On fera un voyage au centre de la Terre carrément. Nous, la, enfin nous parlerons de la plus effroyable chute météoritique de, de tous les temps, et ce n'est pas à la limite euh, Crétacé tertiaire. Au, nous irons faire un tour au pied des Carpates, au pays des dinosaures nains. Nous étudierons la formation des atolls et nous terminerons par un supervolcan, Yellowstone. Oman et Yellowstone sont les deux seuls sites dont je parle. Le reste, il n'y a pas de table de matière. On, on va les découvrir au fur et à mesure. Ça sera, ça sera la surprise, disons. Alors, Sauf pour le premier et le dernier, donc Oman ou Oman, c'est un sultanat qui se trouve, qui se trouve euh, donc dans la péninsule arabique, euh, au niveau de la près du détroit d'Ormuz pardon, au niveau de la mer d'Oman. Euh, alors ce qui est particulier, ce qui est remarquable au niveau de ce, de ce petit pays, qui est plus connu par, par les géologues que par le grand public, euh, c'est le fait qu'on y trouve des, une série de roches qu'on appelle des ophiolites. Alors, les ophiolites, ce sont étymologiquement donc des pierres en peau de serpent. En fait, il s'agit de croûtes océaniques qui se trouvent déposées sur la croûte continentale au niveau du Sultanat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, voici un petit schéma donc, qui raconte ce qui s'est passé depuis 100 millions d'années. On a tout d'abord une dorsale au milieu d'un petit océan, donc avec une extension des deux plaques, donc il y a les flèches qui indiquent qu'on a une extension euh, océanique, ouverture océanique, la dorsale c'est le, le lieu où se crée euh, la euh, croûte océanique, en bleu. Sous la croûte océanique on a le manteau, un manteau rigide qu'on appelle le manteau lithosphérique et un manteau plastique qu'on appelle le manteau asténosphérique, en dessous. Entre 100 et 95 millions d'années il y a eu un changement dans la, dans la direction de mouvement des plaques, au lieu d'avoir une distension, une, une, une extension, on a une convergence. Et donc, du coup, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'une des deux plaques, des plaques est montée euh, sur l'autre euh, avec une, une, dire, une, une césure au niveau de la dorsale. Et donc, on a eu ensuite chevauchement d'une des plaques océaniques sur l'autre plaque océanique entre 95 et 80 millions d'années. À partir de 80 millions d'années, eh cette plaque océanique a chevauché également la croûte, la croûte continentale jusqu'à jusqu l'état actuel où on a au niveau donc de, de, de la partie nord du pays, euh, du sultanat d'Omon, on, euh, eh on peut voir, on peut se promener en jeep ou à pied directement dans le désert sur la croûte océanique et en faire une coupe. C'est sans doute, la, la, la, même sûrement la plus belle ophiolite qui existe au monde, puisque dans d'autres endroits, il en existe, mais la plupart du temps, c est, c est, ces croûtes océaniques sont euh, complètement euh, déformées, euh, dilacérées par les mouvements tectoniques. Ce qui est original ici, c'est qu'on a une croûte en continu qui est relativement peu déformée. Alors on va se promener justement depuis la base, de, enfin, la partie supérieure du manteau terrestre, Ensuite, la base de la croûte océanique, la partie supérieure de la croûte océanique. Et on va faire tout ça donc euh, à travers donc, des, des photos le, le long, euh, enfin, dans, dans certains sites du, euh, du désert nord omanais Alors voici par exemple la mer de Péridotite de Batine. Donc on est là dans le manteau supérieur et vous voyez qu'il y a une différence entre la partie, le, le, le premier plan et l'arrière-plan. On a dans le premier plan des péridotites à olivine, c'est-à-dire péridotites, c'est des roches à olivine. Pérido, c'est l'ancien mot pour, pour signifier olivine. Péridotites à olivine, qu'on appelle encore des duniques dans la première partie. Et dans la deuxième partie, on a des roches qui sont beaucoup plus résistantes à l'érosion et qui forment les reliefs. Ce sont des péridotites à olivine et à orthopyroxène qu'on appelle des arsburgites. Peu importe les noms techniques, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on est dans le manteau terrestre avec deux lithologies différentes que l'on peut euh, reconnaître facilement euh, de, de par la couleur des roches et aussi par la différence d'érosion. Nous allons continuer notre coupe en nous situant au niveau du Moho, c'est la discontinuité de Moorovici, c'est un, un géologue croate qui a donné son nom à la discontinuité qui se trouve entre le manteau et la croûte. Là on a la limite entre les péridotites et les gabbros, c'est-à-dire entre le manteau supérieur et la, la base de la croûte océanique. Un petit peu plus haut, euh, nous voyons... Donc, Je n'ai pas mis de carte du pays parce que ça, ça, nous, ça, ça sera un petit peu compliqué, mais on est, on est dans, dans différents sites, euh, toujours dans ce désert. On a là donc euh, des gabbros, c'est-à-dire des roches... Euh, à grains relativement grossiers, des roches à pyroxène et olivine qui correspondent à la base de la croûte océanique et qui sont euh, traversées par des euh, roches qu'on appelle des verlites qu'on voit ici. Donc des, au départ, c'était des, des roches magmatiques qui se sont, euh, donc, qui ont, qui sont montées à travers la croûte océanique pour s'installer au sein des gabbros. Donc on voit ici des verlites, donc des roches à pyroxène et olivine intrusifs dans des gabrolités. On continue à monter dans la croûte océanique. On est maintenant au niveau du complexe philonien. C'est-à-dire qu'on va quitter les roches à grains grossiers de la base de la croûte pour venir alimenter le volcanisme de surface. Et cette alimentation du volcanisme de surface se fera à la faveur de filons qu'on appelle aussi des dikes. C'est le complexe philonien qu'on voit très, très bien sur cette photo. Donc, complexe philonien qui correspond à des cheminées, enfin plutôt des plans d'alimentation du volcanisme de surface. Volcanisme qui va se retrouver sous la forme de l'avant-coussin Oh, voici un bel exemple. Et vous avez ici euh, la, le contact entre ces laves en coussins et les sédiments qui se trouvent au-dessus de la croûte océanique. Voilà, vous voyez qu'en quelques minutes, on a fait une coupe à travers la croûte océanique sans se mouiller les pieds, à travers donc ce, euh, ce site tout à fait remarquable de la péninsule arabique. On va maintenant passer à Santorin, donc une île grecque que tout le monde connaît, je suppose. Donc voici euh, la situation géographique. Alors, l'île de Santorin, donc je, vous donne, je ne les connais pas par cœur, c'est pour ça que j'ai pris quelques notes. C'est un, un petit archipel circulaire donc, qui fait une vingtaine de kilomètres de long, 75 kilomètres carrés de superficie. Euh, initialement, cette Santorin, donc, qui, veut dire, qui vient de Santa Irina, Sainte Saint Irène, euh, s'appelait initialement Terra. Vous avez donc un certain nombre d'îles qui sont situées euh, de manière circulaire euh, avec une, la plus grande des îles qui s'appelle toujours Terra. Euh, on peut noter euh, le, une différence de, de, de morphologie entre la partie interne de la grande île et la partie externe. Vous avez des, des falaises relativement abruptes dans la partie interne de, de, de l'île, tandis que plutôt vers l'extérieur, on, oh on va avoir des... Euh, une côte qui va être à pente beaucoup plus douce. Alors, ceci révèle eh bien, la présence d'une grand, grande dépression centrale qui fait entre 300 et 400 mètres de profondeur, qu'on appelle une caldeira. Donc, cette caldeira est issue d'un événement volcanique important euh, qui euh, a eu lieu au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Alors, voici euh, quelques photographies. Donc là, vous avez la, la, la localisation au niveau de de cette de, de ce petite ce petit photo. On est donc à l'extrémité de la grande île de Terra et on voit l'une de ces falaises très abruptes avec la petite ville d'Oya euh, perchée sur cette falaise. Voici une autre photo donc, qui montre très, très bien les, les, les reliefs, euh, les falaises et les reliefs euh, particulièrement abruptes de cette, de cette île. Euh, donc euh, que s'est-il passé euh, à Santorin au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, eh il y a eu une éruption, ce qu'on appelle qu l'éruption minoenne, puisqu'elle coïncide presque, pas tout à fait, mais presque avec la disparition d'une civilisation, la civilisation minoenne. Euh, cette, cette éruption euh, considérable est réputée être la deuxième plus grande éruption des temps historiques, après celle de Tambora en Indonésie et qui date de 1815. Ça, c'est la plus grande enregistrée dans les temps historiques. Celle-ci sur la deuxième. Alors, sur, comme un petit peu comme pour les tremblements de terre, il y a une échelle de l'intensité volcanique qu'on appelle le VEI. C'est donc une intensité d'éruption volcanique. Cette échelle va jusqu'à 8. Et là, on est dans une, dans une valeur de 7. Donc, on est presque au maximum. Euh, donc, euh, l'éruption aurait eu lieu. Bon, les dates sont un petit peu discutées, mais enfin... On, on tombe à peu près d'accord pour dire qu'elle qu aurait eu lieu vers 1550-1600 avant Jésus-Christ. Et on aurait eu donc euh, eh bien, une, un effondrement euh, qui aurait donné naissance à cette, à cette dépression circulaire, cette caldeira, et des dépôts de, de ponce, euh, qu'on appelle les dépôts minoens, lesquels se déposent sur des formations plus anciennes. On voit très bien ici la différence entre les deux types de formations, les formations anciennes étant généralement rouges. Voici une, encore un, un détail de, de, de, de ces dépôts minoins, euh, Dépôts de cendres, de blocs, de ponces. Voici une limite entre deux phases éruptives. Et maintenant, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé à cette époque. Donc ça, c'est la morphologie du volcan au, au tout début des événements. Donc ce sont d'abord des éruptions piniennes. Alors les éruptions piniennes, ce sont des éruptions euh, euh, ponceuses, essentiellement, avec un panache très, très important. Euh, c'est des éruptions qui, généralement, sont, sont extrêmement violentes. Cette, cette éruption va donner naissance à, la, à un large cône volcanique. De ce cône volcanique, on aura cette fois des, des écoulements qui ne seront pas verticaux, avec, mais, mais plutôt latéraux. C'est ce qu'on appelle des écoulements pyroclastiques. Donc on a un certain nombre de produits éruptifs qui, au lieu d'aller vers la hauteur, vont s'épancher latéralement sur les flancs. Et c'est cet, cet écoulement latéral qui va donner naissance à des tsunamis. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le, le, ces, ces différentes phases éruptives ont donné naissance à une caldeira, une caldeira qui est isolée de la mer. C'est important de le signaler. Ce n'est pas la caldeira elle-même qui va donner, ou plutôt l'envahissement de la caldeira par l'eau qui va donner naissance aux tsunamis. Ce sont les dépôts pyroclastiques dont j'ai parlé auparavant. Il y a euh, à la fin euh, des, des événements volcaniques, ouverture de la caldeira et en noiement, puis euh, glissement de terrain tardif jusqu'à euh, la situation actuelle. Alors euh, cette éruption donc, a donné naissance à des tsunamis euh, assez gigantesques, puisqu'il est question donc de vagues de l'ordre de 30 mètres près euh, du volcan, 9 mètres sur la, sur la, sur la, pardon, sur la, la côte nord-est de, de la crête. Euh, alors, il se trouve que la civilisation minoenne a disparu vers 1450 euh, avant Jésus-Christ. Et là, on est vers 1550. Donc, on a, on a longtemps pensé qu'il y avait une relation de cause à effet entre l'éruption et, et la disparition de la civilisation. Le problème, c'est que l'archéologie est assez têtue. Et euh, il y a au minimum une différence d'une cinquantaine à une centaine d'années entre les deux événements. Donc, alors, ce qu'on pense, c'est que l'événement euh, de, de Santorin qui a eu des effets sur l'île elle-même avec la découverte de ruines on va en parler tout à l'heure au niveau de l'île a probablement eu un effet sur l'ensemble de la civilisation minoenne mais on, on va plutôt parler de fragilisation de la civilisation elle n'est pas responsable de la disparition la disparition est due à des événements humains probablement des invasions, invasions mycéniennes qui, qui ont suivi donc cette, cette, cet événement naturel alors ce qui s'est probablement passé, c'est que le tsunami a fragilisé la civilisation, a dû... Probablement causer beaucoup de, de, de provoquer beaucoup de victimes et faire beaucoup de dégâts et cette fra, cette civilisation fragilisée c'est ensuite, eh euh, eh ensuite été bien ensuite envahi par par d'autres par par d'autres d'autres peuplades et donc en, en quelque sorte ce n'est pas une, une cause directe à la disparition c'est une cause indirecte sur l'île elle-même il y a des ruines il y a une ville qu'on appelle Acrotiri qui a été découverte dans les années 60 une, des ruines qui ils euh, sont tout à fait remarquables on parle même de, de la de la Pompéi, de la mer Égée, puisqu'on a là des... Alors, on n'a jamais trouvé de victimes. C'est-à-dire, il semblerait que euh, tous les habitants aient fui la ville avant le début des, des événements. Mais euh, sinon, les cons... la, la conservation des, des, du mobilier, des, des, des murs, etc., est tout à fait remarquable. Donc voilà. Et puis alors, je terminerai en disant que cette éruption-là, vous le savez peut-être, a probablement indirectement causé la disparition de la civilisation minoenne. Et il est aussi question... Euh, que le mythe de l'Atlantide serait lié à cet événement. Enfin, c'est une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dans ces considérations, sinon j'en aurai pour trois heures. Je vais simplement terminer par quelques fresques d'Acrotiri qui se trouvent au musée national archéologique d'Athènes pour vous montrer un petit peu la qualité des œuvres que l'on peut trouver sur le site, enfin qu'on a trouvées sur le site de Santorin, d'Acrotiri plus précisément, à l'extrémité de la grande île de Terrain. On va maintenant passer à un troisième site. Alors, on change complètement d'univers, d'endroit. De, on va passer à Bryce Canyon. Alors là, on est, on est aux États-Unis. Et euh, aux États-Unis, donc, on a une succession sédimentaire qui nous mène du Grand Canyon jusqu'à Bryce Canyon en passant par d'autres sites. C'est ce qu'on appelle le grand escalier, le grand, euh, grand staircase. Euh, grand escalier, pourquoi Parce qu'on aura des couches sédimentaires qui vont être disposées de manière horizontale euh, affectés par l'érosion, ce qui nous permet d'avoir, euh, eh bien, en quelque sorte, une lecture de l'histoire de la Terre sur plus de 2 milliards d'années. Depuis le Grand Canyon, où, où vous pouvez le constater, ce sont des roches anciennes, des roches précambriennes qui affleurent, jusqu'à Bryce Canyon, où on a au contraire, vous voyez, le jaune, le jaune qui correspond à des formations tertiaires. Donc, on a des formations beaucoup plus récentes. Et on a, entre les deux, eh bien, toute la succession des temps géologiques. Donc, c'est un site tout à fait remarquable qui permet eh bien, de lire directement l'histoire de la terre à partir de la, de la, de, de, des roches, de la sédimentologie, mais aussi des fossiles qu'on peut y trouver. Alors, voici le site donc, de Bryce Canyon. Bryce Canyon, qui porte le nom d'un dénommé Bryce, justement, un charpentier colon qui aurait, euh, qui aurait donc construit des routes et un système d'irrigation à la fin du XIXe siècle. Ce site est particulièrement célèbre à cause de ce, surtout pour son, son côté esthétique puisque vous avez des, des piliers, des piliers en, en roches sédimentaires euh, qu'on appelle des douces et qui euh, se, donc, se caractérisent par une couleur rouge euh, tout, à fait, tout à fait remarquable, rouge, rose. Ce sont des calcaires griseux pour ceux qui euh, s'y connaissent en, en géologie. calcaires griseux riches en hématite, c'est cette hématite là, justement qui donne cette couleur rouge. Et ces calcaires sont surmontés par des niveaux blancs, qui sont des calcaires blancs dolomitisés, donc de la dolomite, c'est-à-dire des, des calcaires magnésiens. Peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors, comment ces formations se sont constituées Eh bien, tout simplement par érosion on a eu euh, au niveau de, de, de, de fissures, de fractures préexistantes, on a eu des circulations d'eau qui ont peu à peu érodé les roches jusqu'à délimiter des, des, des, des, des blocs prismatiques, lesquels blocs prismatiques se sont peu à peu érodés jusqu'à donner naissance à une succession de piliers. C'est simplement un phénomène d'érosion tout simple, mais qui donne C'est un écureuil à... à Excusez-moi, je cherche le nom parce que j'ai tout oublié. Euh, c'est un écureuil. Bon, c'est un écureuil, voilà, un écureuil. Euh, voilà, c'en est un. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est un simple phénomène d'érosion. C'est un phénomène géologique extrêmement simple mais qui donne naissance donc, à des formations tout à fait spectaculaires. On continue notre voyage. Cette fois, maintenant, on va aller euh, tout au sud de la planète, Magmurdo. On est en plein Antarctique. On est près des vallées sèches et près d'un volcan qu'on appelle le mont Erebus, le, donc, le, le, le, le détroit de McBurdo, c'est un bras de mer qui sépare l'île de Ross, ici, sur, le, sur lequel est installé le, le, le mont Erebus, de, du continent. Donc, on a ici... Ça, c'est une île, en fait. Et sur cette île, on a le, on a le mont Erebus, qui est un volcan actif de 3800 mètres d'altitude et qui contient un lac de lave permanent. Euh, à côté donc de ce de, cette, de ce Mont Erebus on a une station américaine la station McBurdo et puis le site dont je vais parler un petit peu plus de manière un peu plus approfondie le site des Vallées Sèches mais avant de, parler, avant de passer aux au Vallées Sèches voici quelques photos de, de l'Erebus voilà Mont Erebus donc un volcan phonolithique pour ceux qui connaissent euh, avec un lac de lave permanent au sommet de, de l'édifice. Mais je vais m'intéresser surtout aux vallées sèches. Alors, pourquoi appelle-t-on ce site les vallées sèches Eh bien, tout simplement parce que, et on peut le constater sur, cette, sur, cette, de, de, pardon, sur ce document satellite, eh bien, il n'y a pas de neige, ou très peu. On a effectivement des zones qui sont dépourvues de neige. Alors, pourquoi Parce que c'est une zone plus chaude qu'ailleurs euh, au niveau de l'Antarctique Non, non, pas du tout. C'est une zone extrêmement froide, mais euh, qui a une spécificité. On a un taux d'humidité extrêmement bas. C'est bien que la neige eh bien, euh, se sublime avant de s'accumuler. Donc, il y a la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état euh, gazeux sans passer par le stade liquide. On a une sublimation de la neige euh, parce qu'on a un taux d'humidité extrêmement bas, C'est bien que la neige ne, ne s'accumule pas. Et on a donc des zones qui sont dépourvues, dépourvues, bien sûr, de végétation, mais aussi de neige, au moins au niveau de, du creux des vallées. Alors, voici donc le glacier Taylor. Alors voici un site assez, assez remarquable. On voit un magnifique cil. Alors, un cil, c'est un filon horizontal de dolérite jurassique qui traverse des grès paléozoïques. On peut donc faire de la géologie pratiquement comme on peut en faire en Bretagne ou, ou, ou ailleurs dans le monde, en Antarctique, dans cet endroit-là, à condition d'avoir quand même une bonne doudoune, parce que les roches affleurent, ce qui est tout à fait remarquable. On peut donc faire de la géologie dans les vallées sèches antarctiques. Voici une vue de la vallée sèche de Wright. On voit que donc euh, on a euh, des, des zones totalement dépourvues de neige. Alors, ce qui est, un, ce qui est remarquable aussi au niveau de, de, de, ces, de, cette vallée, de cette vallée sèche, de cette de, de, de Wright, c'est qu'on a deux lacs, le lac Vanda et le lac Don Juan, euh, qui sont des lacs hyper salés. Euh, les, avec le, le lac Assal à Djibouti, ce sont les, les lacs les plus ou le taux de, de salinité le plus élevé du monde. Alors un mot sur le, le lac Vanda tout d'abord, alors quelques chiffres si je les retrouve. Donc le lac Vanda c'est euh, voilà, un lac qui fait 5 km de long, 70 mètres de profondeur dans, au, au maximum et on a une salinité de 33%. Euh, c'est la troisième plus élevée au monde. Euh, ensuite on a le lac Assal à 35%. C'est un lac donc qui est tout à fait remarquable. D'abord c'est un lac gelé. Mais quand on sous la couche de glace, on a de, de l'eau potable. Et si on va en profondeur, euh, en profondeur dans le lac, donc près, près du fond, on peut trouver euh, de l'eau salée, certes, mais à des températures qui est de l'ordre de 25 degrés centigrade. C'est tout simplement euh, lié à la, à la transmission de la, de la, de la chaleur du soleil par, par, par la glace, par les cristaux de glace, jusqu'au fond, où on peut avoir des températures extrêmement douces, euh, voilà. Il y a donc un certain nombre de curiosités au niveau de ce, lac, de ce lac Vonda. Puis il y en a un autre juste à côté qui est encore plus bizarre, c'est le lac Don Juan. Alors celui-là, il est liquide. Donc il est liquide, vous imaginez les températures hein, qui peuvent descendre à moins 65 degrés centigrades. Eh bien c'est un lac qui reste liquide en permanence et c'est le lac le plus salé du monde avec une salinité euh, qui est de l'ordre de 40%. Donc un lac liquide en plein Antarctique, c'est le lac Don Juan. Donc c'est le record du monde de, de la salinité. On va passer maintenant à l'Islande avec le site de Reykjanes et de Thingvellir. Donc, on est au sud de l'Islande. La presqu'île de Reykjanes se caractérise. Vous voyez que sur cette carte, on voit très bien que cette presqu'île est en fait dans la, dans la continuité de la dorsale médio-atlantique. En fait, il s'agit de la dorsale médio-atlantique qui affleure. Euh, tout simplement. Donc, on est sur la dorsale médio-atlantique. Cette dorsale, ensuite, va se continuer au niveau de, de sink avec un énorme lac qu'on a ici. Donc, voilà le site que nous allons maintenant aborder. La carte géologique, euh, donc, on voit très bien que les basaltes, les basaltes de type dorsale, eh bien, se prolongent sur la Presqu'île. Ensuite, à l'intérieur de, de, de, de l'île d'Islande, jusque dans la partie nord pour ensuite se poursuivre euh, à nouveau au nord de, de l'Islande, euh, par le planchement de la dorsale médio-océanique. Pourquoi l'Islande Pourquoi l'Islande, tout simplement eh bien, Pourquoi a-t-on cette, cette énorme île en plein milieu de la dorsale eh bien, Tout simplement parce qu'on a là un point chaud, c'est-à-dire une zone chaude, où on a une fusion magmatique très, très importante, et l'Islande est connue comme étant une zone d'intersection entre un point chaud, donc une remontée magmatique profonde. Euh, pardon profonde qui va donc donner une production de magma très très intense, donc intersection entre un point chaud et une dorsale. Et on va donc avoir une chimie qui va être de type euh, point chaud, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent les basaltes transitionnels ou les basaltes alcalins, et une euh, chimie de basalte de type dorsale, c'est ce qui est ici représenté. En vert clair, ce sont les basales qu'on appelle tolé, toléitiques qui sont typiquement de type dorsal. Alors l'Islande est une zone tout à fait remarquable, de par justement l'intersection entre ces deux phénomènes tout à fait, euh, fait significatifs. Donc on peut étudier là une dorsale à terre. Et comme une dorsale, c'est une zone de, de frontière entre deux plaques, c'est une zone de création de plaques, c'est-à-dire que de part et d'autre de la dorsale, on a des plaques océaniques, et bien c'est ce qu'on va trouver. Vous avez ainsi à gauche la plaque nord-américaine et à droite, vous avez la plaque eurasiatique. Et sur certains endroits, et bien on peut carrément traverser, euh, traverser la frontière entre les deux plaques sur un pont. Donc c'est un pont qui est connu, il y a d'ailleurs tout un folklore autour de ce pont, où on peut passer d'une plaque à une autre au niveau donc de la dorsale océanique de la dorsale médio-atlantique. Alors ce qui est un, un site classé au patrimoine mondial de, de l'humanité, donc est tout à fait remarquable pour, pour des raisons naturelles et aussi pour des raisons historiques. On a une grande faille que l'on peut suivre sur tout le site. C'est la, la faille, vous m'excuserez la, la prononciation, de l'allemande la, Nadja. Nadia. Donc cette faille-là, qui correspond là aussi, grosso modo, à la frontière entre deux plaques, euh, cette faille, donc, euh, on peut la suivre donc sur des, sur des sur des grandes distances. Et sur cette faille, eh bien, on a le rocher de la Loi euh, sur lequel donc a été, euh, a été euh, bâti le premier Parlement européen. C'est là donc, il a été fondé au Xe siècle, en 930. C'est là que donc a été, euh, a été donc fondé le premier Parlement européen avec un un magistrat qui a été élu pour, pour trois ans et qui euh, donc, euh, et qui, donc euh, présidait des assemblées de, de citoyens au niveau de ce, de, de, de ce rocher qu'on appelle le rocher de la loi, qui donc se trouve au niveau de la faille, euh, de la faille dont j'ai parlé tout à l'heure. Voici une cascade, la, la cascade de Loxara, sur, toujours sur cette même faille. Et voici un bloc basculé. Vous voyez qu'on a ici un, un, un basculement de, de, de, de roches basaltiques, toujours au niveau de cette, de cette même faille. Ah non, là, pardon, là, on est au nord, excusez-moi. On est au nord. C'est aussi pour illustrer le fait que justement, cette dorsale, eh bien, on va la suivre. Alors là, il y a bien sûr beaucoup de perturbations liées au point chaud. Puis ensuite, on va, la on va retrouver la faille et donc la dorsale de manière beaucoup plus, plus régulière au nord, au nord de l'île. Et on va retrouver donc le même genre de morphologie que ce qu'on a, euh, qu a dans la, dans la partie sud-ouest. Voici une faille ouverte dans une coulée de lave entre des prismes de refroidissement. Donc on voit que, pour ceux qui connaissent les, les, les orgues basaltiques, on, en a, on a ici des orgues basaltiques qui se dessinent tout à fait clairement et qui donnent donc une, une faille en, en, en dents de scie comme ceci. Alors maintenant, je vais faire une petite, une petite intermède avec un site qui n'est pas dans le livre et qui d'ailleurs n'existe pas ou quasiment pas. En fait, si, le site existe puisqu'il s'agit d'une éminence qui se trouve près de Bergen, c'est le mont Floyen. Euh, mais ce n'est pas pour le mont lui-même euh, que j'ai euh, choisi ce site, c'est simplement pour vous, euh, pour vous conduire au centre de la Terre, puisqu'en fait, au XVIIIe siècle, en 1704, 1743, il y a un auteur, Ludwig Holberg, un dano-norvégien, qui a écrit un livre qu appelle, qui s'appelle « Le voyage de Nicolas Klimus » ou de Nils Klim, euh, dans le monde souterrain. Et euh, donc, ça, ça rappelle par certains aspects... Euh, « Un autre voyage au centre de la Terre » par Jules Verne, qui a été écrit beaucoup plus tard, mais qui s'est inspiré de ce livre-là. Donc Nicolas Climus est rentré dans une grotte au niveau du, du mont Floyen, près, près de Bergen, et euh, en entrant dans cette grotte, eh bien, voici différentes, différentes couvertures, il euh, va chuter dans une atmosphère interne, dans le globe, euh, Voilà. Et découvrir en fait une sorte de, de, de monde souterrain avec un soleil central et une planète qui tourne autour de ce soleil. On le voit la chuter justement sur, sur, sur cette planète. Voilà le soleil souterrain et on a des firmament avec un certain nombre de pays qui, qui correspondent à la partie interne du globe terrestre. Donc, c'est une manière... Voilà comment on pouvait, de manière bien sûr complètement utopique, envisager le centre de la Terre au XVIIIe siècle. Alors, quand il tombe, il va rester flotté dans cette atmosphère interne pendant, pendant pas mal de temps, puis il va se battre contre un griffon. Voici une, une image plus, plus récente de ce combat contre le griffon. Et euh, là, on voit l'auteur qui est en train de chuter. Et il, donc, il va descendre ensuite sur le dos de ce griffon pour se déposer sur une planète, la planète Nazar. Et au niveau de cette planète, il va euh, chuter, il va se déposer plutôt sur une principauté, la principauté de Potou, qui est en fait, Potou, c'est le verlan de Utopie. Potou, Utopie. Et euh, dans cette planète, il va découvrir des habitants tout à fait originaux qui sont des arbres, en fait. Donc, les donc je peux vous lire la... la j'ai un extrait donc de, ce, de ce livre. Les habitants de la principauté de Potou consistent en arbres de diverses espèces, chênes, tilleuls, peupliers, palmiers, buissons, etc., où les 16 mois de l'année reçoivent leurs différents noms. L'année souterraine contient 16 mois. C'est l'espace de temps que la planète de Nazar est à faire sa révolution. Elle commence son cours au bout de cet intervalle. Mais comme le jour de ce recommencement n'est pas fixe à cause du mouvement irrégulier de la planète qui varie comme celui de notre Lune, messieurs les faiseurs d'Almanac se trouvent souvent hors de gamme dans leurs calculs. Alors, cette... Cette utopie est, une, est, est un éloge de la lenteur, parce que les arbres sont des, sont des, sont des êtres lents euh, qui, euh, justement, n'aiment pas la rapidité d'esprit. Et, et, et donc, c'est une sorte d'invitation, de, de, de, de, de, de, justement, à prendre son temps et, à, et envisager un petit peu le, le, le monde de, de, de manière un petit peu plus tranquille, on va dire. Alors, voici quelques scènes de la vie, que tu as, de la vie quotidienne des potuants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les péripéties qu'il peut connaître sur cette planète. Puis, il va ensuite quitter la planète pour... Alors, je remets, je remets le plan général. Voilà. Il va se retrouver en Martinique se, qui se trouve sur le firmament, donc dans la partie interne de la côte terrestre. Et là, il va rencontrer eh d'autres créatures, qui sont des singes, et qui sont exactement l'opposé des, des potuans. c'est-à-dire que ce sont des, des personnes extrêmement euh, euh, inconstante, vive, euh, futile. En fait, il s'agit, Martinier est en fait une, une, une caricature de la France. Voilà, je rappelle que l'auteur est norvégien, il n'est pas français. Bien, je reviens maintenant au déroulé de mes, de mes, sites, de mes sites non utopiques, quoique, là on peut se poser la question, avec Vredfort. Alors Vredfort, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un, euh, une petite ville de 15 000 habitants qui se trouve en Afrique du Sud à 120 km de Johannesburg. Et là aussi, c'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité, patrimoine mondial UNESCO. On parle du dôme de Vredford. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un cratère. C'est un cratère, donc c'est un impact météoritique, mais qui présente deux spécificités. D'abord, son âge, il a plus de 2 milliards d'années. Et on le voit encore, enfin, on voit encore des traces en photo aérienne ou en photo satellite, on voit encore des traces de ce cratère, bien qu'il est en partie recouvert par des sédiments. On en voit encore quand même un certain nombre de choses. Donc son âge, plus de 2 milliards d'années. Et la deuxième chose qui est tout à fait remarquable, c'est l'intensité de l'événement. C'est l'événement le, le plus catastrophique que la Terre ait connu, probablement. 2 milliards d'années, il n'y avait pas grand monde, heureusement, pour, pour y assister. Alors, les chiffres sont assez impressionnants puisqu'on avait un cratère de 300 km de diamètre. Euh, donc, euh, avec... Euh, voilà, donc, euh, on a un bolide. On va voir tout à l'heure le, le, le déroulé des événements. Un bolide donc, qui s'est écrasé sur de la croûte continentale, sur, en fait, des roches sédimentaires qui étaient un tout petit peu plus anciennes, 3 milliards d'années à peine, et qui vont complètement broyer, euh, liquéfier, et éventuellement sublimer ce matériel. Alors voici ce qu'on observe encore sur le terrain, à certains endroits. On a des clastes, c'est-à-dire des fragments de roches qui sont englobés dans un ancien liquide de fusion, c'est-à-dire une lave, mais une lave qui ne provient pas d'un événement volcanique, mais qui provient de l'événement météoritique lui-même. Alors ça, c'est ce qu'on peut voir. C'est une carrière, c'est une carrière exploitée pour, des, pour faire des, des pierres ornementales. Voici encore un exemple de, de ceci. Donc ce, qui est, ce qui est clair, c'est de la roche sédimentaire broyée. Et ce qui est sombre, c'est du vert, c'est-à-dire un ancien magma qui correspond à une liquéfaction des roches au moment de l'impact météoritique. On a également à certains endroits des cônes de percussion, qu'on appelle les cones, c'est-à-dire des, des, des, des fractures coniques qui sont liées à l'onde de choc. C'est symbolisé par, par ce petit marteau donc on, on voilà, cette, cette disposition donc euh, euh, donc avec la pointe centrée vers vers, vers, le, vers le centre du pointant vers le vers le vers le centre du cratère est typique donc de ce type d'impact météoritique. alors les, euh, les, les, les les les roches broyées on les trouve dans un dans un diamètre de attendez que je retrouve je crois que c'est jusqu'à oui c'est ça jusqu'à 200 km jusqu'à 200 km du centre, du, du centre de, la, de la structure. Alors, ceci se trouve dans, le, dans la zone de, de quelques dizaines de kilomètres. Alors, ce, ce type de structure en cône se trouve dans une zone de, de, de quelques dizaines de kilomètres autour de Vredford, Vredford étant la partie centrale de, de, du cratère. Et encore plus près de la ville de Vredford, on a des quartz choqués. Donc des, des, des minéraux qui sont déformés, qui ont été déformés par le choc et qui là, ne se rencontrent actuellement que dans la partie vraiment centrale de, euh, de, de, de, cette, de cette structure. Donc des quartz choqués, des minéraux choqués dans la partie centrale, des cônes de percussion quelques dizaines de kilomètres autour de la ville. Et sur un rayon de 200 kilomètres, sur un rayon de 200 km de part et d'autre, enfin tout autour de Vredford, on a des roches broyées encore actuellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, en fait, on a eu une, un, un, donc un, un projectile absolument gigantesque. On estime que son diamètre faisait entre 15 et 20 km, une vitesse entre 15 et 20 km par seconde. Donc ils se sont euh, un, un projectile donc, qui s'est écrasé sur, sur les roches sédimentaires de, de, de la région. Euh, on a donc euh, Produit, enfin, ce, cette chute météoritique a produit un cratère de 40 à 50 km de profondeur. Vous imaginez un 40 à 50 km de profondeur C'est absolument gigantesque. Une partie du matériel s'est sublimée. Une autre partie, ce qui est ici représenté en bleu, euh, s'est liquéfiée. Euh, on a toute la croûte continentale jusqu'à pratiquement la limite euh, croûte-manteau euh, a été complètement perturbée. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il y a eu un rebond. C'est-à-dire que les, les matériaux excavés ont rebondi en quelque sorte dans la partie euh, centrale de l'édifice, de la structure. Et toutes les couches, y compris la, la, la, la, la, la, croûte, la croûte continentale inférieure, a été redressée verticalement. Alors ça, c'est uni, unique en, sur la planète. Hein, et Par contre, on en trouve pas mal dans des, dans des objets extraterrestres, sur la Lune par exemple. Vous avez le fameux cratère de Tycho qu'on qu peut voir quasiment avec des jumelles hein, puisque euh, les éjectats les que vous avez là sont, sont tout à fait euh, remarquables et ça se, voit de, ça se voit très très bien. Euh, donc le cratère de Tycho qui correspond donc à, à, à une, une cicatrice au sud de, de, de, de la Lune, eh bien, euh, correspond typiquement à ce même type d'événement avec un âge beaucoup plus récent de 107 millions d'années. Et vous avez euh, la trace du rebond avec un, un, une, un, une éminence de, de plus de 2000 mètres dans la, centrale, dans la partie centrale du cratère. Donc voilà un petit peu l'équivalent de redford sur la Lune. Euh, donc l'état actuel de la... De la de, enfin plutôt euh, 400 secondes, Non, ce pas encore l'état actuel. C'est 400 secondes après l'impact. Voilà la, la situation. On a un énorme lac de lave euh, qui va euh, effacer en quelque sorte toute trace de, de l'événement. Avec des pressions, donc, euh, les, tous les chiffres sont absolument fabuleux hein, dans, cette, euh, dans, dans cet événement, puisqu'on a des pressions dans la partie centrale du Dôme qui ont atteint de 40 à 50 gigapascales. Bon, C'est des pressions qu'on qu atteint à très, très grande profondeur actuellement dans, dans le globe terrestre. Une tem des températures qui ont dépassé les 1300 degrés C. Et euh, des, ça a correspondu à un séisme de magnitude d'environ de, 14, sachant que les séismes historiques ne dépassent guère les, les 9. Ça vous donne un petit peu l'idée, sachant que c'est une échelle en plus qui est logarithmique. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'événement qu'on a, qu a connu à cet endroit-là. Euh, il est évident que, euh, donc voilà la situation actuelle. Donc, on a euh, les, la croûte inférieure, la croûte supérieure des gneisses et des granites, puis les formations sédimentaires qui sont complètement euh, re rebroussées suite à, suite à cet événement. Alors, les éjectats, euh, les c'est-à-dire tout ce qui a été broyé, tout, le, le, les produits de fusion, etc., qui ont été formés lors de l'impact, ensuite, sont ensuite retombés sur la cicatrice et ont protégé. Cette, cette cicatrice de l'érosion jusqu'à l'époque actuelle c'est pour ça qu'on peut actuellement observer tout ça tout simplement parce que le site a été protégé par les éjecta ensuite ils ont été progressivement euh, érodés, érodés au cours du temps et on y accède actuellement, on accède donc à ce qui est représenté sur cette coupe grâce à cette protection qui a permis donc de traverser les milliards d'années autrement on n'en aurait plus, plus eu de témoignage. Voilà, donc c'est un site quand même qui est tout à fait remarquable et euh, qui, euh, donc, il est bien évident que si un événement comme ça arrivait de nos jours, on n'y aurait plus personne pour, pour, pour le commenter hein, parce que ça, ça, ça détruirait à peu près toute vie sur Terre. Passons maintenant à un site beaucoup plus modeste, moins connu, le site On est cette fois en Roumanie, en Transylvanie, plus précisément, au pied des Carpates, le massif du Réthésat, euh, donc vu de HEDSEC alors pourquoi, euh, pourquoi ce site d'abord pour deux raisons d'abord pour les Carpathes eux-mêmes hein. ce sont des, des, des endroits qui sont absolument magnifiques voici par exemple un lac glaciaire le lac glaciaire de Bucura à une altitude euh, de, de plus de 2000 mètres vu du mont Peleaga, euh, qui est le point culminant du Le euh, lac glaciaire donc, du Peleaga, qui porte le nom de, de, de ce point culminant une altitude de, de 2122 mètres voilà donc ce sont des, des, des sites qui sont tout à fait photogéniques, et tout à fait remarquables à visiter plutôt en été parce qu'en hiver, c'est un peu plus difficile. Donc ça, c'est la première raison qui m'a fait choisir ce site. Et la deuxième, c'est aussi parce qu'on a des fossiles tout à fait originaux. On a des fossiles nains, c'est à dire qu'on va trouver des formes de dinosaures en particulier qui sont, qui, sont, qui sont caractérisés par, euh, par des, des, des tailles extrêmement petites. C'est-à-dire que ce sont des, des, des morphologies qui sont équivalentes à peu près à ce qu'on trouve ailleurs, mais avec des tailles beaucoup plus, beaucoup plus petites. Voici par exemple un, un dinosaure. Donc vous savez maintenant que tous les théropodes, hein, tous les dinosaures carnivores sont, sont représentés avec des plumes. On sait maintenant qu'ils en avaient tous quasiment. Euh, donc voici à, à peu près l'équivalent d'un vélociraptor Ça vous dit peut-être quelque chose, mais en plus petit et en plus trapu. Ça s'appelle le balor, balor bondog. Le, en, en roumain, ça veut dire le, le dragon trapu. Voilà. Un autre exemple, vous avez des, des œufs de, de Thalmatosaur. Euh, c'est un adrosaure, donc c'est un herbivore. Euh, c'est un dinosaure herbivore qui, là aussi, est beaucoup plus petit que ce qu'on trouve ailleurs. On a environ, effectivement, une taille de 3 mètres, alors qu'ailleurs, ce même animal, ou plutôt les mêmes formes, ce pas les mêmes espèces, hein, mais les mêmes formes, d'adrosaures vont avoir en moyenne 7 mètres de long. Donc on a des formes comparables à ce qu'on a ailleurs mais naines. Alors ce nanisme est compensé par un truc tout à fait étonnant c'est qu'il y a un animal et qui est lui gigantesque. C'est un pterosaure. C'est le plus grand animal volant qui a jamais été découvert puisqu'on a une envergure de 12 à 14 mètres. Trouvé dans le même, dans le même site dans le même site paléontologique. Alors on a là un phénomène tout à fait étonnant euh, qui est interprété euh, par le fait qu'on avait à l'époque un phénomène d'insularité. Donc voici la reconstitution donc, de l'Europe hein, il y a 70 millions d'années et vous voyez qu'on a en fait un archipel d'îles de, de, plus ou moins grandes et Adsec, donc et, et, les, et les Carpathes, enfin la partie roumaine des Carpathes, représentait une grande île. Et on pense donc que ce phénomène de nanisme est lié à cette insularité. Pourquoi donc une, un nanisme dans une île Ça, c'est assez connu par ailleurs. C'est sans doute lié soit à des phénomènes d'absence de, de, de prédation. Donc, on a moins de prédateurs qu'ailleurs. Ou alors, on peut envisager d'autres phénomènes, comme par exemple le... le le, le, de, de, de, pardon, des, ressources, euh, des ressources alimentaires qui seraient réduites. Donc, c'est des choses qui sont connues ailleurs, actuellement, dans différentes espèces euh, animales. Mais ce qui est tout à fait étonnant, là, c'est que ce nanisme pour certaines espèces animales est associé avec un gigantisme pour d'autres espèces, pour d'autres euh, genres. Ça aussi, c'est connu. Par exemple, dans l'île de Flores, en Indonésie, euh, vous savez que là, on a trouvé des, des fossiles humains euh, particulièrement petits. Eh bien, Associé à ces fossiles humains très petits, on a trouvé des, des, des, des rats géants, des fossiles de rats géants. Donc en fait ce site démontre que pour un même phénomène, un phénomène d'insularité, peut avoir, en fonction donc des, des embranchements animaux, peut avoir un effet complètement différent. Euh, la pression en quelque sorte de l'évolution va conduire vers, vers des tailles plus petites ou alors au contraire vers des tailles absolument gigantesques. Je continue avec la, un site maintenant euh, très touristique c'est la perle enfin en tout cas pour les spécialistes de la Polynésie française on considère que c'est la perle de la Polynésie française un archipel, donc deux Polynésies françaises les Gambiers c'est un archipel circulaire c'est pas un archipel linéaire comme il y en a par ailleurs un archipel circulaire qui est constitué je crois de huit îles dont une grande qui s'appelle Mongareva donc il s'agit en fait de la superstructure d'un grand volcan qui s'est affaissé et on a là eh bien, les, des, les, la partie supérieure de ce volcan, un immense volcan qui repose sur le plancher océanique. Et euh, donc, euh, ces reliques volcaniques sont entourées par un seul lagon. Voilà. Alors, euh, la grande île s'appelle Mangareva. Il y a une petite ville qui s'appelle Rikitea, au pied d un, d du, du, du, mont, du mont d'œuf, à 440, 4, 441 mètres. Et le reste, ce sont des toutes petites îles, certaines désertes, certaines habitées par une famille ou deux. La plupart de la population des, des Gambiers, donc, euh, habite à Montgareva. Alors, comment, euh, comment a-t-on abouti à ce type de morphologie Et là, Pour le comprendre, on va... Oui, j'ai oublié de vous dire dans, dans, dans quel endroit de la Polynésie on se trouve. On est dans, euh, à 1700 km au sud-est de Tahiti, à l'extrémité de l'archipel des Tuamutu. Voilà. On est assez loin, donc, de... De, de, la, de la partie centrale des administratifs, du moins, de, de, de la Polynésie française. Alors, comment ça s'est formé ben Pour le comprendre, on va changer d'archipel. On va aller dans l'archipel de la société, dans l'archipel dans lequel se trouve Tahiti, et on va euh, voir un petit peu comment évoluent les morphologies des îles au cours du temps. On a, par exemple, euh, au, au, au sud-est au sud de de, de la société, une île volcanique, purement volcanique, qu'on appelle Métia, à proximité de Tahiti. Donc cette île est subactuelle, c'est-à-dire que les, les, les roches ont, ont été mises en place il y a très très peu de temps. Ceci est interprété comme lié à, la, à un volcan euh, qui serait né suite à un, euh, la présence d'un point chaud en, en profondeur. Alors le point chaud, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu comme un chalumeau, donc une zone très très chaude euh, qui fait fondre les roches à une certaine profondeur, sous la croûte océanique. Et cette fusion de roches, ben, les roches fondues vont ensuite remonter pour donner naissance à, à, à un volcan, donc un, un volcan ponctuel. C'est le principe du point chaud. Je vous ai dit que pour l'Islande, eh on était euh, au niveau d'une intersection entre un point chaud et une dorsale. Là, c'est un point chaud pur. Alors, ce point chaud, donc, produit du magma en grande quantité. Ce magma, donc, remonte et donne naissance à un volcan, un volcan ponctuel, c'est Métia, typiquement. Mais vous euh, savez que le, la plaque, la plaque pacifique, comme toutes les plaques, vont se déplacer. La plaque pacifique se déplace à raison d'environ 11 cm par an. Donc on va avoir un déplacement de la plaque. Et au cours de ce déplacement, eh bien, la plaque donc, euh, va quitter la zone chaude pour se retrouver dans une zone froide. Donc il n'y aura plus d'activité. Le volcan va progressivement s'éroder. Puis il va se subsider, c'est-à-dire qu'il va s'enfoncer légèrement. Et euh, donc, érosion et subsidence va faire que progressivement, eh bien, les reliefs vont s'atténuer. Et euh, parallèlement, tout autour de ce volcan résiduel, eh bien, on a des récifs qui vont apparaître. C'est ce qu'on appelle les récifs frangeants. Le bel exemple au niveau de la société, c'est Moréa. Vous voyez qu'on a des récifs qui sont qui touchent à l'île volcanique. 2 millions d'années pour l'âge des roches volcaniques. On continue à se déplacer toujours dans le même archipel de la société et là, on arrive à Bora Bora. Bora Bora, une, un, là aussi, c'est pareil. Il y, a, euh, il y a toujours un centre volcanique, mais vous voyez que la, la zone, euh, le lagon, la zone lagunaire est beaucoup plus, plus large et le récif est éloigné de la partie centrale de l'édifice volcanique. Alors qu'est-ce qui s'est passé eh bien, On s'est encore éloigné du point chaud, on s'est encore éloigné du point chaud, donc le volcan n'est plus, plus représenté que par quelques reliefs résiduels, et on a une, le, le, le, les coraux qui vont continuer leur croissance de manière beaucoup plus, plus, plus importante et qui vont donc donner naissance à la surface à un lagon et, à une, et, à une, et à un récif qui va enfin une, une, oui, des récifs qui vont être relativement éloignés de la côte, de la côte volcanique. 3,5 millions millions millions d'années. Donc, on parlera de récifs barrières. Et enfin, l'aboutissement de cette évolution, c'est l'atoll. C'est-à-dire qu'il ne reste plus du tout de roche volcanique dans la partie centrale. Il ne reste que la construction euh, corallienne. Donc, c'est Manoué. Il se trouve que au niveau de la, des Tuamotu, euh, il n'y a que des atolls. Il y a 76 atolls. Donc, on ne on on suit pas cette évolution. Mais dans la partie sud-est des Tuamutu, eh bien, on a une évolution similaire. Depuis, euh, depuis une île euh, actuellement presque active, du moins très très récente, c'est l'île de Pitcairn qui a 0,45 millions d'années. On a ensuite les Gambiers et on a ensuite des, des atolls, c'est les atolls de Mururoa et de Fangatofa que vous connaissez peut-être au moins pour leur réputation parce que c'est là qu'il y a eu les essais nucléaires français dans ces deux atolls-là. Donc c'est exactement le même principe qu'au niveau de la société. Pitcairn, une île volcanique récente. Les Gambiers, avec une île de type Bora Bora, ou plutôt on est légèrement décalé vers la gauche, c'est-à-dire qu'on est entre Bora Bora et l'atoll. On est dans une, dans une structure qui est déjà beaucoup plus évoluée et on est vraiment tout, tout, tout proche de ce qui va être ensuite un atoll. Donc l'avenir de, des Gambiers, normalement, c'est de devenir un atoll. Voilà. Et si on continue toujours dans la même ligne, on va tomber sur les atolls de Mururo et de Fangatofa qui correspondent donc à un volcan complètement submergé. Et une construction corallienne euh, en surface. Alors Revenons maintenant à quelques photos donc, de, de cette île. On a là le Mont, le Mont d'œuf. La ville de Rikitea, vue du Mont d'œuf. Euh, bon, là, bon, peu importe, c'est pour, pour la balade. Hein, donc euh, voilà, une petite promenade autour des, des, des, différents, euh, des différentes îles volcaniques. Euh, voilà, voilà. Je n'insiste pas. Alors là, ce qui est intéressant de noter, c'est la présence de ce type de petites constructions dans le, dans le lagon, vous voyez Alors ça, ce sont des fermes, ce sont des fermes perlières. En effet, euh, les Tuamutus, et tout particulièrement les Gambiers, correspondent aux zones euh, de perliculture les plus importantes de Polynésie française. On a effectivement dénombré, enfin en tout cas en 2013, j'ai le chiffre pour 2013, on a 79 concessions perlières au niveau des Gambiers. Donc c'est une... une tout, tout, le, tout le lagon est, est, est constellé de ce genre de petites constructions euh, qui sont des fermes, des fermes perlières. C'est la perle noire de Polynésie euh, qui est euh, donc euh, formée par une huître qu'on appelle l'huître à lèvres noires. Voilà. Donc ça c'est pour la petite histoire. Et maintenant vous saurez si vous achetez un jour des, euh, des perles de Polynésie française euh, qu'ils proviennent presque tous de, des Tuamoutous et une grande partie d'entre en, elles des Gambiers. Et on va terminer par Yellowstone, le Yellowstone, qui est un site tout à fait spectaculaire, lui aussi. Yellowstone, donc, c'est un parc américain. C'est le plus ancien parc américain. C'est même le plus ancien parc euh, naturel du monde, puisqu'il a été fondé euh, en 1872. Donc, on est euh, aux confins du Wyoming et du Montana. Le Yellowstone, donc, euh, qui, euh, se, qui se caractérise par... Euh, donc pardon, je, je termine sur le, le, parc, euh, le parc naturel. La surface du Yellowstone, enfin, du parc lui-même, est supérieure à celle de la Corse. C'est un gigantesque objet. Il s'agit d'un plateau de, qui, qui perche à 2400 mètres d'altitude moyenne jusqu'à 3000 mètres localement. On a de, gros, de nombreuses gorges, dont... Euh, ben voilà, je la mets tout de suite, dont le Grand Canyon de, de la Yellowstone River qui a donné d'ailleurs son nom au site, Yellowstone, ça veut dire pierre jaune, c'est lié justement à, cette, à, cette, à, ces, à ces couleurs jaunes, jaune ou ocre ou orange, liées essentiellement à, à, à l'altération hydrothermale des roches volcaniques. Alors je reviens à, à la carte générale euh, du Yellowstone. Alors voilà, donc vous avez ici euh, les limites du parc, en bleu, vous avez ici les limites d'une Caldera, on va donc retrouver une caldera comme on en a rencontré au Santorin, sauf que là, on est dans des dimensions encore beaucoup plus gigantesques. Vous avez l'échelle quelque part, je ne sais pas où aller, mais enfin là, on est dans, des, dans une caldera, attendez, que je vous trouve ça quelque part, qui, euh, voilà, c'est ça, une dépression qui fait 85 km sur 45. Donc, c'est une caldera absolument gigantesque euh, à l'échelle du site, à l'échelle du parc. Vous avez également des épicentres de séismes. Alors, les grands séismes sont en couleur et tous les, petits, tous les petits points blancs que vous avez là, ce sont des micro-séismes. On, on en a tous les jours. Hein. C'est ce une zone qui est sismique en permanence, mais c'est des microséismes qu'on sent à peine, hein. mais qui sont, euh, qui sont extrêmement nombreux. On est donc dans une zone active, enfin active, susceptible d'être active, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, avant d'en parler plus précisément, je termine la description du site. On a en jaune, c'est un peu curieux comme couleur, mais bon, on a en jaune des basaltes et le reste ici, ce sont des rhyolites, c'est-à-dire des roches très siliceuses, très riches en silice, très pauvres en magnésium. Donc on a euh, une, une, deux types de, de, de magma différents, deux types de lave différentes, des euh, basaltes, mais surtout beaucoup de rhyolites. Alors voici une coupe sous le Yellowstone. Vous avez la caldeira de, de, de Yellowstone qui se trouve ici. Les points blancs, ça correspond au petit séisme. Vous avez la chambre magmatique qui se trouve sous la caldeira et euh, des phénomènes hydrothermaux. Qu'est-ce qu que c'est que l'hydrothermalisme ben, C'est des circulations d'eau en surface euh, qui, euh, donc, l'eau se réchauffant en contact, au contact avec le magma, eh bien, euh, c est, c est, cette eau remonte ensuite chargée, euh, chargée, euh, minéralisée et chargée d'éléments. Alors, ce qui est tout à fait étonnant dans, et Tout est étonnant au niveau du Yellowstone, c'est un petit peu comme Ford. on est dans quelque chose qui n'est pas du tout à l'échelle humaine, hein, c'est quelque chose d'absolument euh, fantastique, on a donc une énorme chambre magmatique, mais ce qu'on vient de découvrir il y a quelques années, c'est que sous cette chambre magmatique, il y en a une autre. C'est une chambre magmatique inférieure. Alors là, c'est le plus grand réservoir magmatique connu au monde, tout simplement, Enfin, si on, si on fait la, la somme entre les, deux, entre les deux réservoirs. On est sous, sous, au-dessus d'un point chaud, donc c'est l'équivalent d'un panache avec qui va produire du magma, lequel magma va, va remonter et s'accumuler dans ces différents réservoirs. Euh, il, a été, euh, il a été dit que, si on, que le, le, le contenu, de, ne serait-ce que simplement le, le réservoir magmatique inférieur, euh, pourrait combler plus de dix fois euh, le Grand Canyon. C'est pour vous donner une idée du de, de de volume de magma qu'on a, c'est 46 000 km3, c'est absolument gigantesque. Bon, c'est vraiment des, des chiffres qui donnent le tournis. Donc voici une, une carte ancienne du début du siècle de, du, du, du parc de, de Yellowstone. On a vu tout à l'heure le, le, le, le, le canyon. Alors actuellement, le Yellowstone est surtout connu pour son hydrothermalisme. C'est pour ça qu'on y va, c'est-à-dire ces geysers, ces vasques d'eau chaude. Le grand, euh, grand Prismatic Spring, par exemple, c'est une photo que tout le monde connaît, je pense, hein, du, du Yellowstone avec euh, là aussi des, des, des chiffres assez importants un diamètre de 112, de 112 mètres, une profondeur qui peut excéder les 35 mètres, une température de 70 degrés et des couleurs surtout qui sont tout à fait remarquables. On a des, des geysers qui sont, qui sont assez, assez curieux. Voici, en, en voici un, par exemple, qui, qui produit un jet de, de 40 mètres toutes les deux heures euh, ou tous les heures. Le gros taux de geyser, émission de plusieurs heures, émission de 3 mètres toutes les 8 heures. Vous voyez, ça peut être très, très variable. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces considérations-là. Euh, voici le même Grotto en 1871. Vous voyez, vous le retrouvez. Et euh, donc ça, c'est Yellowstone est vraiment connu pour ça et aussi pour ses, euh, ses, ses, ses, euh, ses minéralisations donc, et les couleurs, toujours pareil. Hein, c'est surtout ça qui est tout à fait remarquable. Donc là, vous avez euh, la, ce la, la forêt miniature, miniature forest qui euh, se caractérise par des euh, micro-organismes qui se déposent euh, donc au niveau de, cette, euh, de la surface de cette eau minéralisée. Et on aura là eh bien, un peu la même chose. C'est pour ça qu'on parle de, de forêt miniature. Ça sera un petit peu la même chose que, que ce qu'on a que ce qu'on a euh, au niveau d'une forêt, c'est à dire que le tapis de micro-organismes qui est disposé euh, en surface aura une activité photosynthétique et va produire des de, de, de, de, de, de, de substances qui vont nourrir les micro-organismes qui se trouvent au-dessous. C'est pour ça qu'on parle de forêt miniature. Euh, c'est bien sûr des, des endroits qui sont extrêmement dangereux puisque quand on y tombe, alors c'est une libellule, mais c'est peut-être aussi un humain, ben, généralement, on ne survit pas très longtemps. Euh, le biscuit de bassine, alors, ça s'appelle comme ça parce qu'on a des minéralisations qui sont disposées en plaques successives comme des, des, des, des biscuits superposés. Et là, se, se caractérise par des, des forêts pétrifiées, euh, sissifiées de par justement la, la, la, la comment dire les, la minéralisation de, de, des, différents de, euh, des, différents, euh, des différents plans d'eau sur lesquels euh, qui ont envahi justement les forêts qui, qui étaient qui étaient sur place initialement. Voilà, donc euh, voilà. J'ai terminé pour cette petite visite très rapide et non exhaustive de quelques hauts lieux de la géologie à travers le monde. Merci.